Vous vous souvenez peut-être certains d'entre vous, nous étions passés, nous avions deux tentatives de cartes. Une première tentative de carte des gauches faite par les régions entreprises, et autre tentative de carte des gauches faite par Paris, île de France, Capitale économique. Nous avons décidé de mutualiser nos compétences et surtout nos données, et puis nous avons fait appel à une start-up pour nous faire visiter l'île de France. la supérieure de Paris-Saclay, qui a été inauguré ce matin même par le Premier ministre, dont il a posé la première pierre, et donc on voit bien se dessiner le des futur plateau et les premiers bâtiments qui sont encore en maquette, qui ne sont pas encore en construits évidemment, mais qui seront texturés une fois que la maquette sera construite. On va peut-être juste remonter très rapidement vers le campus Grand Parc, et là où seront les établissements, et là où il y a une annonce qui a été faite cette semaine, avec la demande, On laisse. Que je viens d'annoncer à la presse, la demande que nous avons faite d'être bon les bon plus plus. autres l'Agence Européenne du Médicament. L'Agence Européenne du Médicament pourrait être basée à cet endroit-là, à notre convention de 2014. En fait, il y a eu ces, ces bureaux d'études du Conseil Régional et on, on est là pour accompagner les, les décisions publiques de la Région mais également des collectivités territoriales et opérateurs qui se situent dans, dans, cette, dans cette salle. En, Entre-temps, euh, on vous a affiché la carte de la région ⁇ Ile-de-France ⁇ donc Paris Region in English, et euh, la carte de la métropole du Grand Paris. Et donc Vous voyez que c'est tout ça à l'échelle d'une destination qui est cohérente d'un point de vue économique. On vous a mis avec euh, Robin quelques éléments un petit peu clés sur qu'est-ce qu'il faut retenir du potentiel économique de, de la région ⁇ Ile-de-France ⁇ Tout d'abord, c'est un hub formidable en termes de transport. ⁇ Ile-de-France est une grande région de recherche, d'innovation. Euh, C'est la première concentration scientifique et technologique mondiale. Euh, L'implantation des investisseurs étrangers qui viennent en Île-de-France pour autant aussi bien des industriels dans la logistique, dans euh, des gens qui viennent pour euh, des services à valeur ajoutée, qui viennent pour de la distribution et du, euh, du commerce, qui viennent pour euh, évidemment des centres de, de R&D dans des sujets aussi pointus que, que l'intelligence artificielle aujourd'hui ou la voiture autonome.